Je suis ici pour savoir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Tu dis que le juge est derrière les actions de Marc. Mais tu n'as rien dit de ce qui s'est passé cette nuit-là lorsqu'il t'a poursuivi, lorsqu'il est mort. Bon, j'ai une idée. Je vais te raconter tout ce qui s'est passé cette soirée-là. Et dès que j'arrive à un passage où j'ignore ce qui s'est passé, tu prendras la relève et tu me diras tout ce que tu sais. C'est un peu avec moi que tout ça a commencé. Daniel était au bord de la rivière, probablement en train de penser à l'accident de son frère. Je voulais le rejoindre, je voulais lui remonter le moral. Ça va Oh, ouais, ouais, ouais. La vie, ça va? Bon, la routine, hein? Euh, le gamin on pense faire quelque chose ce soir? Ah, ouais. Bon, faut que j'y aille. Désolé, euh, je vais passer, mais, euh, je poserai UC chez toi tout à l'heure. De toute façon, euh, faut que j'aille voir Marc. En parlant du loup, Pff, sérieux Marc <rires> <rires> <rires> Et après, Marc a tué Daniel.